Qui va là, je te prie Allô Qui va là, je te prie Alors, bonjour. Donc, euh, je m'appelle Stéphane, voilà. Euh, J'ai 30 ans, je suis musicien, réalisateur audio, monteur vidéo. Euh, voilà, je suis originaire d'une petite ville de province, donc environ euh, 15 000 habitants, et j'habite à en, environ une heure de Paris. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi si ce n'est que je suis adepte de contenu, on va dire, euh, dissident. Attends, deux secondes, deux secondes, que... deux secondes, deux secondes, tu confirmes bien que je t'ai prévenu, qu'on a enregistré, que tu es d'accord. Tout à fait. Voilà, je suis d'accord pour être enregistré. Allons-y. Euh, donc voilà, je disais que j'étais adepte voilà, de contenu dissident. Et que voilà, ça. mais ça... pas de ça chez nous, monsieur. Comment Pas de ça. Alors, tu vois, il y a un problème de, de son sur la ligne non. Euh, ouais, des fois ça saute un petit peu J'espère ah, que ça, que ça, ça va saute aller un petit peu. Je te disais, pas de ça chez nous Personne n'est dissident ouais. ici Personne n'est discordant Tout le monde pense bien droit, bien comme il faut <rire> Voilà, non mais voilà Donc Je préciserai peut-être Je sais pas si tu le souhaites que je précise La, la, Plus, femme, je dis... est, la femme est l'avenir de l'homme Le métis est l'avenir de l'humanité <rire> euh, Le libéralisme Est l'avenir de l'économie Et... Et les moutons sont bien gardés. <rire> voilà, exactement, exactement. Non, mais voilà, donc c'est pour te dire que ben, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ta chaîne il y a, il y a déjà une paire d'années en arrière. Et, euh, et j'étais tombé sur quelques-unes de tes vidéos, mais je n'avais pas vraiment creusé un peu vraiment ce que tu faisais en profondeur. Et c'est dernièrement que je suis retombé, en fait, euh, un peu par hasard, en, en cherchant sur... Euh, sur, euh, sur internet comme ça et euh, je suis tombé à, sur une étude de cas et là j'ai voilà j'ai découvert vraiment ton travail à partir des études de cas et ça a été pour moi euh, voilà vraiment une grande claque de réalisme Oui c'est euh, toujours ce qui fait les plus faibles chiffres d'audience les études de cas à la fois brutes et relatifs c'est-à-dire à la fois le nombre de vues brutes et à la fois l'audience relative, qui est ce que les, les créateurs peuvent voir de l'intérieur sur l'interface. Mais euh, paradoxalement, c'est par là que les gens s'inscrivent. en fait. Donc euh, je dois choisir entre faire des vues, c'est-à-dire rebondir sur l'actualité, faire du chaud, ou euh, faire du froid et faire du pognon. Hein. Donc à un moment, euh, il faut faire une balance entre les deux. Si on ne fait que des vidéos chaudes sur l'actualité, on fait plus de vues, mais à la fin, on, on mendie. Sur euh, Patreon ou, euh, ou autre. Hein. Si on ne fait que du froid, on fait moins de vues, mais on n'a pas besoin de mendier. Ah ouais, ouais c'est ça, c'est exactement ça. <rire> c'est les voilà. petites logiques, euh, les logiques entrepreneuriales euh, qui échappent à la plupart des gens qui ont une vision euh, superficielle hein, des choses. Je comprends tout à fait puisque j'ai été à mon compte pendant des années et je sais à quel point c'est difficile quand on est à son compte de devoir euh, gérer euh, énormément de corps de métiers différents et de devoir faire souvent ça seul parce que soit ça va pas être bien fait, soit ça va nous coûter une blinde et, et, oui. et, et, et voilà donc ce qui m'a amené aussi dans, dans mon métier à moi à me diversifier énormément. Euh, euh, et à toucher à chaque fois de, de nouveaux secteurs, de nouveaux domaines, à m'intéresser à chaque fois sur de nouveaux sujets. Bah dans et ton secteur qui me semble être la photographie, l'image et le son, euh, personne ne me. Enfin, de très nombreux commentateurs ne me croient pas quand je leur dis à quel point c'est difficile, voire impossible, de trouver quelqu'un pour me filmer. Ils disent ah. ah il le paye pas, il le paye pas, si je paye, je paye très bien. Euh, mais euh, tout simplement euh, euh, se décharger complètement de la prise de son et de la prise enfin, dans, un, dans le monde professionnel, il y a des, sons, il y a des gens qui prennent l'image, il y a des gens qui prennent le son, il y a des gens qui font le montage et il y a des journalistes. C'est-à-dire quatre corps de métier complètement différents. Et l'idée que une personne puisse faire les quatre, c'est-à-dire. Suivre le, contenu, suivre le déroulement de ce qui se passe dans la pièce, assurer l'image, assurer le son, assurer le montage et la restitution, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment introuvable en fait. Là, j'en ai, ai trouvé un qui fait correctement le. Pas l'image, parce que on utilise mon matériel, mais il fait correctement, on va dire, le, le, le montage et la restitution. Mais par contre, il, est, il, se, enfin, il ne s'intéresse fondamentalement pas à ce que je raconte, en fait. Donc j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui est absent, tu vois. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et, et, et du coup, euh, quand, on, quand on a pris. Quand, quand la normalité pour nous, c'est de euh, rassembler des compétences qui, normalement, sont hétérogènes, on, on, on désespère à longueur d'année de se rendre compte à quel point l'immense majorité des gens en sont incapables. Ah oui, bien sûr mais je pense qu'on ça c'est un truc qu'on comprend quand on est à son compte parce que la nécessité en fait de d'avancer de, de, est, est, est liée au fait de de toucher à, à différents secteurs parce que si on si on est à moins d'être peut-être même et encore même quand on est dans un seul secteur on est au, on, quand on n'est pas à son compte on a des autres gens qui qui vont euh, qui vont s'occuper du reste entre guillemets de d'administration euh, du marketing de la communication etc mais et là, je le vois parce que maintenant, je suis dans une boîte depuis 7 mois et c'est carrément moins prise de tête, carrément plus simple. Je dors tranquille, je fais mes 35 heures, <rire> ça n'a rien à voir. quoi. Et, et pour avoir été pendant des années à mon compte, je sais que voilà, ça oblige à mettre la barre très haute. C'est très dur sur le plan psychologique et moral, mais c'est aussi très formateur et c'est là où on progresse énormément, à la fois sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Comme me le disait un de tes collègues d'élevage, de mon élevage de chatons de combat, d'ailleurs j'en profite, je fais une énième parenthèse, hein. si vous n'aimez pas les parenthèses, bah écoutez, vous allez caler sur une autre chaîne, euh, on me demande pourquoi j'insiste avec les chatons, etc. Eh bien parce que euh, parler de chat, c'est une des manières de dissiper l'attention de l'algorithme. Hein c'est-à-dire que les les, les, les, les all... un jour, j'ai pour rigoler dans un dans une conversation ou une étude de cas, je sais plus. Euh, parce que j'avais des soucis où les rares vidéos que je tentais de démonétiser, hein, je monétise peu mes vidéos, d'ailleurs on ne m'en fait jamais crédit, on remarque, pas que, on remarque peu ou pas que je ne vous impose pas des tonnes de publicité, euh, bah les peu, le peu de fois où j'avais essayé, 80% du temps, c'était démonétisé, parce qu'on disait qu'il y avait un contenu sensible, etc. Et la vitesse de la démonétisation était telle qu'il était évident qu'aucun être humain n'avait eu le temps de vérifier à l'oreille. C'était des algorithmes qui avaient décodé automatiquement ce que je disais. Donc pour rigoler, j'avais dit, bon, bah, puisqu'il n'y a que les vidéos de chat qui n'ont aucun problème de monétisation et euh, qui font des millions de vues, euh, on va dire que, euh, voilà, on, on va parler de chat, quoi. Donc tu vois, c'est venu de là, euh, c est, c est, cette, cette connerie. Puis ensuite, bon, pour... Euh, pour pour rigoler, j'ai dit ouais, c'est des mais enfin quand même, on va essayer de les rendre un peu un, un peu combattifs Bref, donc ça ça vient de ça, ça vient de là. Et du coup j'ai perdu mon fil, on parlait deux. Oh, ouais. J'ai perdu. Ah on s'est perdu tous les deux. Bah, très bien, bah, ça y est on s'est retrouvé. Alors, alors allons-y. En quoi puis-je t'aider Tu disais dis, j'ai perdu, j'ai pas entendu la fin de la phrase. On a perdu de notre fil mutuel. Allons-y. Ah, oui. D'accord. En quoi puis-je t'aider euh, Alors euh... Donc voilà, j'aurais deux euh, questions. En fait, la première, ça serait pour m'éclaircir sur les raisons, les motivations qui ont conduit à la séparation avec mon ex-compagne. Voilà, euh, ah, bah moi je vais te les donner, c'est qu'il y en a un qui aimait moins l'autre que. Il y en a un qui est passé sous la barre des. Euh, respectivement euh, 49 et 39 de niveau d'intérêt. Voilà, question suivante. Alors, ça, ça c'est la, la première chose que je me suis dit quand on s'est séparé. <rire> pour ceux donc, qui n'aiment euh... pas les réponses longues et pour ceux qui n'aiment pas la, la contextualisation, voilà, là c'est bref. <rire> Ouais. bah c'est En fait, ça a été mon premier réflexe et peut-être, tu, tu me diras si je me suis trompé, mais je pense que ça a été une erreur. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, comme je te disais, j'étais tombé sur un des contenus et s'il y a une chose qui m'était restée, c'était cette histoire des, des pourcentages. Euh, et, euh, et effectivement, euh, quand on s'est séparés, c'est ce que je me suis dit. c'est Je me suis dit « ça y est, elle est passée en dessous des, des 39 ». Et c'est arrivé très bref et très soudain, donc je vais te raconter un petit peu la trame et puis tu me diras si, si j'ai fait fausse route ou pas. Mmh. Et, en, et, du coup, et là, depuis ces trois derniers mois, donc j'ai regardé euh, voilà, quasiment, euh, euh, in, quasiment presque toutes tes... tes... Ah, Pardonne-moi pardonne -moi un instant, j'ai un double appel. Voilà, ça y est, j'ai raccroché. Il y a d'autres choses qui se sont glissées, il y a d'autres choses qui se sont insérées, qui ont rendu le, le réel plus complexe, avec plus de subtilité. Et donc euh, peut-être que euh, il y a d'autres choses. Enfin voilà. Donc euh, du coup, bah, ma, ma première question, c'était voilà, pour comprendre un petit peu les motivations, éventuellement dans, dans l'état psychologique, qu'est-ce qui a pu se passer chez elle, puisque c'est elle qui s'est qui est partie, hein. Sinon, je t'appellerai pas. Euh, et puis euh, la deuxième, bah ça serait éventuellement, bah, euh, euh, euh, si je devais être amené à la reconquérir. Ce qui, à mon avis, me paraît mort maintenant. Ce qui me paraît une très euh, mauvaise idée. Voilà, ce qui me paraît euh, bon, impossible, et, et voilà. En tout cas, euh, les... comment il faudrait que je m'y prenne et, euh, et puis, sinon, auquel cas, dans tous les cas, voilà, que je la reconquérisse ou pas, euh, bah, éventuellement me conseiller euh, les séminaires. Quels séminaires seraient les plus appropriés pour moi Qu'est-ce qui pourrait euh, m'aider euh, à avancer Voilà. Je précise à qui voudrait, enfin je précise, je ne sais même pas à qui d'ailleurs je précise, soyons égocentriques et égocentrés, pensons à soi, je précise à moi-même que je n'ai je pas dispensé de formation, de séminaire qui s'appellerait « Je récupère mon ex » et que ce n'est pas prévu au programme pour les 50 ou 100 prochaines années. Car en réalité, euh, c'est dans l'immense majorité des cas, une erreur, une perte de temps et une totale euh, euh, diaphonie entre ce qu'il nous faudrait et euh, ce qu'on s'apprête à faire. Et c'est euh, une, une, une escroquerie, je ne dis pas que je ne désigne personne nominativement en tant qu'escroc, même si j'ai une petite idée, mais surfer surfer sur l'expression, c'est-à-dire sur les paroles, c'est-à-dire sur les mots-clés, je récupère mon ex et vendre des programmes... Je récupère mon ex avec un taux de satisfaction ou une espèce de, de taux de garantie, euh, etc. Et euh, à l'image bah, euh, des éventuelles personnes euh, qui, qui seraient derrière hein, que, que, que j'ai connues euh, par, par le passé, je ne désignerai évidemment personne nominativement pour être irréprochable juridiquement. Mais quand on vous vend une méthode, un bout de une séquence, un process. Une trousse à outils visant à récupérer votre ex, et on joue sur la pente la plus simple. C'est-à-dire, quelqu'un me manque, je suis prêt à payer pour qu'elle revienne ou qu'il revienne. C'est vraiment la corde du marabout, quoi. C'est-à-dire, c'est ouais. un escroc qui vous prend pour un con, en fait. Euh, J'en ai vu des sites comme ça. Ah oui, mais euh, c'est marrant, hein, ça me dit quelque chose, mais. Euh, ah, comment ça C'est quoi C'est qui C'est quelle et couleur, quelle, couleur chien, quelle URL C'est euh, de euh, euh, des sacrés roublards. Ben oui, oui, non, mais je, je, je, connais, je, je, connais, je connais, je connais le clown euh, ou les clowns derrière depuis, depuis 15 ans. On a commencé sur le même forum qui s'appelait French Touch Séduction en 2004. Donc, je vois très bien de quoi il s'agit et euh, je sais, je connais, per... je connais suffisamment bien l'âme humaine, notamment l'âme masculine, pour savoir que si on, si on veut se faire de l'argent facile, il suffit de promettre à un homme qui souffre de euh, rapprocher de lui euh, l'être aimé est disparu, et euh, que cela se, se fera rapidement, sans trop d'efforts et définitivement. Voilà. Ce qui est une escroquerie, évidemment, puisque... puisque pourquoi je prononce toutes les syllabes C'est ridicule. Je fais des diraismes, tout à coup. Puisque le, les raisons qui ont conduit à la séparation euh, continuent d'exister. Donc dès que tu vas remettre en présence les acteurs du conflit, Sachant que les motivations des acteurs sont les mêmes, le conflit va renaître. Et de toute façon, autre argument pour ne pas récupérer son ex, c'est ma métaphore que tu connais. On va, on va voir si tu mens ou si tu, dis, ou si tu dis la vérité quand tu prétends avoir consulté toutes mes études de cas récentes. Alors pas toutes, hein. Ah ah, ah, ah ah voilà, on dit qu'on les a toutes vues, puis là on, se, on, se, on prend des... <rire> On prend des précautions, voilà. Euh, Est-ce que, est que ça te dit quelque chose L'exemple du cours de théâtre de Stanislavski où les élèves devaient chercher le portefeuille. Absolument pas. Voilà, donc tu en as manqué. Retourne aux études de cas. Non, plus, plus, plus, plus, plus simplement. Le, le problème de récupérer son ex, c'est que... Euh, c'est l'exemple du portefeuille, donc je rappelle... Stanislavski étant ce, ce théoricien du théâtre qui expliquait que la difficulté n'était pas dans l'action, c'est-à-dire chercher un portefeuille, c'est à la portée de tout le monde, euh, sans grande compétence ou ni de souplesse, ni de vue, ni quoi que ce soit. Simplement, autant c'est facile de le faire la première fois quand tu crois vraiment que tu cherches le portefeuille de quelqu'un qui l'a perdu. Et là, tout le monde joue très bien puisqu'on fait, la, euh, on, on réalise en fait on, la, la vraie action. Autant tout simplement euh, quand le portefeuille est retrouvé et que le prof à la vue de tous le dépose à un endroit et dit maintenant on fait semblant de le chercher donc tout le monde feint d'ignorer où il se trouve et eh bien en fait les gens se transforment en clous. ils n'arrivent même plus à bouger correctement la façon dont ils se déplacent dans, dans, dans, dans la salle ou dans le théâtre, ou dans le, je ne sais plus où c'était, enfin, peu importe où c'était, j'ai lu ça il y, a, il y a 20 ans, quand j'écrivais mon, mon mémoire sur le théâtre, euh, tout à coup, les gens n'arrivaient même plus à, à soulever un coussin ou à déplacer une table de façon naturelle. Il, il, il, tout, tout, est, et tout, tout était devenu des mouvements clownesques, absurdes et grotesques. Un peu, un peu. Un peu quand on, comme quand on demande à des gens de se mettre devant une caméra. Voilà, toi, qui, toi, toi, toi tu le sais. Toi tu le sais. Et là, il n'y avait même pas de caméra, simplement l'idée de devoir feindre, d'ignorer, c'était trop dur. Et le parallèle, hein, je dis ça pour ceux qui ont toujours du mal avec les métaphores et qui pensent qu'on change de sujet alors qu'on ne change pas de sujet il euh, y en a un parmi les chatons là, qui s'appelle euh, « À tort et à travers, on lui passe le bonjour » parce qu'il a souvent, quasiment tout le temps, des commentaires euh, euh, parfaits, synthétiques, euh, cyniques, euh, décalés, etc. Mais un jour, il a dit, et je pense, pense qu'il était au premier degré cette fois-ci, que quand je faisais une métaphore, il ne voyait pas le rapport avec le sujet. Bah ben, si, c est, c est, mais il faut arriver à penser en parallèle. Je hein. n'ai pas changé de sujet, je, je le mets en perspective à, à la lumière d'un autre. Et bien en fait, le portefeuille, c'est ce, le défaut majeur de ton ex la, la, sachant que tout le monde a un défaut majeur hein, moi le premier euh, la, dans la première version de la relation on est bien d'accord que son défaut majeur tu l'ignorais donc en réalité tu as mis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans 4 ans, 5 ans, 10 ans à arriver à l'issue de cette chasse au trésor, enfin de cette chasse au défaut et ce défaut a mis tout ce temps à se révéler si tu retournes avec ton ex, ça veut dire que tu vas feindre d'ignorer... Et ce, et, et ce défaut, une fois révélé, a conduit à la, à, à la fin. D'accord Si tu retournes avec ton ex, ça veut dire que tu vas feindre d'ignorer où est le portefeuille. Donc par, imaginons un exemple vécu, que tu es mis un an à te rendre compte que te, ton ex était une menteuse chronique. Bah, la seconde fois, tu ne vas pas mettre un an, tu vas mettre deux jours. Mais là, mais là, mais là euh, c'est elle qui est partie et... Je parle en général, je ne connais pas ton histoire. Oui, d'accord. Je te, je te dis juste pourquoi c'est toujours une mauvaise idée de vouloir retenter avec son ex. C'est parce qu'on ne ah. peut feindre d'ignorer où elle porte-monnaie. D'accord. Voilà, j'ai fini. Ok, très bien. Euh, alors, bah, euh, donc mon ex-compagne euh, a le même âge que moi. On s'est mis ensemble il y a 5 ans. Je crois pas que tu l'aies dit, ton âge. Alors, j'ai 30 ans. Ou tu l'avais peut-être dit, pardonne-moi, c'est le cas échéant. Je, je vais le dire en, intro, en présentation, mais effectivement, c'est bien de le rappeler. Euh, donc, mon ex-compagne a le même âge que moi. Nous nous sommes mis ensemble, donc, il y a 5 ans. Et euh, on est resté donc, euh, à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans et demi ensemble. Donc, euh, ça, ça a commencé début 2015 et ça s'est fini euh, juillet 2019. Voilà. Euh, donc dans notre relation, c'était elle qui avait le niveau d'intérêt le plus élevé de nous deux. Donc ça c'est un constat que je fais a à, à post, à posteriori, euh, suite aux, aux écoutes hein, des, des, des, des, des comment dire des phone coaching. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte en fait dans, dans plein, de, plein de signes du quotidien qui révélaient que vraiment voilà c'était vraiment elle qui avait le signe d'intérêt le plus élevé. Euh, on vivait ensemble, on projetait de se marier, d'avoir des enfants, qui étaient d'ailleurs souvent son initiative, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui me relançait là-dessus. Bah, c'est leur projet. Hein. <rire> voilà, voilà, et surtout à l'approche de la trentaine, hein, c'est-à-dire que bah, oui. la, la, la dernière année, ça s'est vraiment senti. Euh, voilà. Le projet, c'est euh, de consolider l'union via un mariage pour que finalement, la séparation soit si coûteuse que, euh, elle, euh, que finalement, entre le désamour et la... Enfin, que, que lorsque le désamour inévitablement va se produire, l'idée c'est de rendre la séparation trop coûteuse, trop longue et trop compliquée, euh, et que finalement l'homme préfère un compromis mou, c'est-à-dire rester ensemble avec une espèce d'ajonnement du contrat, plutôt que de tout casser. Le, le, le mariage s'est fait pour ne pas se barrer sur un coup de tête. Pour dissuader l'autre de, de retirer ses billes du jeu trop vite. Le, le, but, le but ultime de F c'est de dissuader l'homme de retirer les billes qu'il a qu'il a commencé à investir su, sur elle. Et donc le frein à l'avancement euh, bah c'était euh, le frein à l'avancement de la feuille de route donc à, de sa feuille de route et qui était aussi ma feuille de route c'est-à-dire que moi aussi je souhaitais ça. Euh, parce que je suis aussi issu de, de milieux, on va dire traditionnels. Euh, on, on partageait cette vision un peu traditionnelle du couple et de la famille. Euh, et donc le frein de l'avancement de la feuille de route, c'était ma situation de musicien précaire, on va dire enfin, précaire. Voilà, je roulais pas sur l'or entre guillemets, donc c'était compliqué d'arriver à. Tu faisais à pas, pas tes 507 cas. heures. Bah, c'est-à-dire que voilà, au niveau des, au, je travaillais énormément, j'étais à mon compte, mais je gagnais pas, euh, je gagnais pas suffisamment quoi. Donc j'apprenais énormément, je me, je me, je performais un peu dans, dans, dans mon domaine entre guillemets, mais, euh, mais je, j'avais pas le, le, le salaire qui allait avec, on va dire. Ce qui est le cas quand on est dans, dans, dans la musique, hein, quand on est musicien. Oui, hein, tu hein. avais le capital, comme on dit en sociologie, on dirait que tu avais le capital symbolique, mais pas le capital économique. Exactement, c'est vrai que symbolique, symboliquement c'est cool, mais économiquement c'est un peu, c'est un, un peu monté fin, quoi, comme disait Bigard à la grande époque. Exactement, et d'autant plus que, au fond, quand j'avais 24-25 ans, c'était pas trop grave, c'est-à-dire que je le voyais bien, même avec les nanas avec qui je pouvais parler, il euh, y avait ce côté un petit peu artiste, etc. Mais autant, là je l'ai vraiment senti bah, sur la, sur la, en arrivant à la trentaine où vraiment, il y, y a vraiment un basculement, et où autant le capital symbolique, c'est cool, mais autant le capital financier devient euh, ouais. hyper important. Musicien, c'est bien pour niquer, mais pas pour pondre. Bah, c'est un peu ça, ouais. <rire> c'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, ce qui, ce qui m'a conduit à, à réfléchir, à, à m'orienter professionnellement, bon, ça, ça m'est jugé. Euh, mais je suis toujours dans ma branche. Euh, donc, voilà, donc, ce qui s'est passé, de ne pas que, tomber euh, euh, attends, je vais reprendre mon fil. De ta euh, voilà. Donc, euh, en fin 2018, euh, de, de par ma situation et de par ma, ma volonté de faire avancer les choses, euh, j'ai souhaité en fait partir m'installer à l'étranger, donc en, en Chine, pour essayer de trouver de meilleurs débouchés professionnels. Et elle, elle a consenti à m'accompagner et à venir avec moi. Donc ça montre aussi voilà, un peu son, son niveau d'intérêt hein, qui était assez élevé parce que c'est pas toutes les nanas qui diraient ah ah euh, à, à l'autre bout du monde. Euh, super, je alors, mec, je te le musical. confirme. Voilà euh, et on est parti donc en février 2019. Voilà euh, après donc bon le, le, après quatre mois donc en, en fin, 2010, fin juin 2019. Euh, suite à des contraintes de visa, elle allait rentrer en France et puis moi j'ai dû euh, rester sur place pour bosser, euh, pour faire des spectacles j'avais dû travailler là-bas et euh, le plan était que bah, je rentrerais en septembre donc on n'allait pas se voir pendant deux mois euh, et qu'on retournerait ensemble euh, en septembre simplement deux semaines après qu'elle soit rentrée euh, elle m'annonce qu'elle ne souhaite pas retourner en Chine, car ça, ça ne correspond pas à ses attentes Elle aime et pas euh... le civet de pangolin, la soupe à la tortue et les yeux de singe, c'est <rire> étonnant Alors c'était bien avant ça, et, euh, et puis je pense qu'il voilà, qu y avait un, ouais, un décalage culturel. et si Je pense que c'était surtout lié à sa feuille de route, c'est qu'elle ne se voyait pas vivre comme ça, une vie un peu de bohème, entre guillemets, euh, euh, vie d'artiste, entre guillemets. Bah, la, la bohème à Montmartre, c'est une chose, la bohème en Chine, euh, c'en est une autre. <rire> ouais, ouais, enfin voilà. Euh, donc comme je n'y donne pas de réponse satisfaisante, euh, parce que moi je lui ai dit, bah, écoute, on s'est engagé là-dedans, on a parti, ça serait bien qu'on aille au moins jusqu'au bout, et que je me suis, comme elle avait déjà émis des réticences, mais c'était des réticences, un coup chaud, un coup froid, un coup, ça va, je me plais bien, un coup je me plais plus, donc voilà, je, je pas trop sur quel pied danser. Donc quand, quand elle m'annonce ça... L'inconstance, euh, pardonne-moi Coco, l'inconstance est le premier marqueur de la baisse du niveau d'intérêt. Au-delà des 80%, un conjoint est constant Ouais. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que j'ai senti de toute façon que durant cette période, il y a eu une baisse graduelle du niveau d'intérêt. Déjà quand il a fallu rendre l'appart, c'était très compliqué de partir. Euh, les, les visas c'était très complexe. Et donc j'ai senti vraiment que voilà, ça. Baisse graduelle de niveau d'intérêt, c'est un pléonasme. La baisse du niveau d'intérêt est toujours graduelle, sauf en cas d'adultère, c'est-à-dire de. Euh, s'il y a mensonges et souffrances physique, euh, ça peut baisser d'un coup, voire totalement s'inverser, mais sinon, sinon, sinon, c'est toujours graduel, c'est même euh, inutile de le signifier, c'est forcément graduel, forcément. Ce que les gens ne comprennent pas d'ailleurs, c'est ce que les, les hétérobinaires de base ne comprennent pas, ils ont l'impression que leur femme part d'un coup. Non, non, les gens ne partent pas d'un coup. Hein, ça baisse et ils construisent du ressentiment pendant des mois, voire des années. Ce qui a été d'ailleurs euh, euh, mon erreur entre guillemets, mon manque d'empathie, c'est-à-dire qu'en je me suis rendu compte en fait qu'en tant qu'homme, en tant que H, euh, j'avais finalement euh, prêté peu attention à ses attentes, à ses aspirations, euh, et je pense que c'est lié au fait à une absence un petit peu de euh, je sais pas, de sensibilité ou en tout cas de je sais pas comment expliquer ça, tu, tu l'expliqueras sûrement mieux que moi, mais il y avait une vidéo qui parlait de ça à un moment donné euh, dans, ce que, dans ce que tu proposais Comme disait ouais. Doc Love il y a 20 ans Women don't lie, men don't listen Ouais, c'est vrai C'est vrai et, et je me suis rendu compte bah, qu'effectivement, j'ai pas écouté j'ai pas prêté attention, j'étais centré sur moi sur mes attentes, sur les, les objectifs à atteindre, les objectifs binaires d'hommes vivent binaires qui ont des, des, des problèmes à résoudre et qui doit résoudre ses problèmes et qui a pas fait attention en fait à ce qu'il pouvait se ramener à l'intérieur euh... elle en fait. Donc comme je lui donne pas de réponse satisfaisante, elle me demande de choisir, euh, elle me fait un, elle me enfin, entre la elle et la musique, donc entre celle que j'aime et ce que j'aime. Euh, et donc pour moi bah forcément c'est un voilà, c'est qu'un choix qui est très difficile à faire auquel je peux pas donner de réponse comme ça dans l'immédiat, mais elle, elle attend une réponse dans l'immédiat. Euh... Et donc, j'ai essayé de gagner du temps en lui disant que, voilà on pourrait se revoir en septembre, etc. Mais elle voulait une réponse immédiate et donc, elle me dit dans ben, ce cas-là, il vaut mieux qu'on se quitte. Euh, voilà voilà ce que je peux dire. Alors, après ça, euh, alors c'est de reprendre mon fil. Euh, donc, après ça, on, je la rappelle. Je la rappelle le lendemain parce qu'on parlait à distance, donc c'est très compliqué à distance. Euh, alors il y a, y, a y a des choses qui me posent question. Alors euh, voilà, c'est un peu des, des euh, il va y, a, bah, il y a avoir une série de chauds froids, on va dire, euh, qui, qui sont un peu déroutants. Par exemple, euh, après qu'on se soit séparés, elle me dit des phrases du style euh, euh, que ça serait bien qu'on qu couche ensemble une dernière fois quand je rentrerai puisqu'on se connaît bien. Donc moi, c'est-à-dire euh, voilà, même si on n'est plus ensemble, euh, d'avoir une dernière euh, dernier coup ensemble puisqu'on qu'on s'est un peu comme ça et donc ça voilà c'est un premier truc sur lequel je sais pas quoi en penser je me dis qu'est-ce qu'elle a voulu dire euh... elle a voulu elle a... voilà <rire> tu, toi ça veut toi tu n'as pas mon ah, en fait je devine je devine les contenus que vous avez en tête ou pas à des phrases clés et cette phrase là, là me montre que tu n'as pas ou pas écouté mon séminaire logique des femmes non, non exactement. Voilà. je n'ai pas encore fait le séminaire ouais. et c'est évident parce qu'à cette phrase-là, je le sais je le sens. <rire> bah voilà, c'est justement un des, un des séminaires que je voudrais faire, parce que là, je, comme je viens de commencer mon abonnement, j'ai un abonnement, enfin deux abonnements même, même à prendre. Et je pensais justement à la Logique des femmes et à la Logique des hommes. Je pense que c'est aussi non, important. Tu n'as pas deux ça. abonnements à prendre dans ta langue à fourcher. tu as deux demi-journées à prendre. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Je me permets de te faire remarquer que ta langue a fourché puisque globalement ton expression est excellente, ta formulation est excellente, on comprend tout, tu utilises ni trop peu de mots, ni, ni, ni pas, ni, ni, ni, trop, ni, trop, ni trop ni trop peu, et ah ouais. vous, le, vous le confirmerez d'ailleurs en, en commentaire, n'hésitez hein. pas à féliciter le chaton avec un pouce, tout est extrêmement clair et extrêmement agréable à écouter. Bah, bah merci, euh, c'est vrai que c'est n'est pas facile à préparer, hein. je dis ça pour les gens qui, qui doivent... Euh qui voudrait passer après moi et dans l'avenir, c'est vrai que c'est difficile de, de, de, de raconter, de parler de choses intimes et pourtant j'ai l'habitude de me mettre devant un public, j'ai l'habitude de me mettre devant une caméra, j'ai l'habitude Non, de... c'est juste difficile parce que tu es un homme, mais les femmes font ça tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, peut-être, il, il y a de ça aussi, mais euh... surtout que ça c'est des choses très personnelles qui touchent à l'intime et, euh... et donc c'est difficile comme ça de, de, de se mettre à nu, de raconter sa vie, de, de parler de, de choses personnelles et de le synthétiser aussi. Et pour ça que l'écrit est bien, quoi. Comme disait Jean Covici, d'ailleurs je vais, je vais me, me taper la galère de récupérer, d'enregistrer, de monter cette petite, ce petit son, ce petit extrait sonore de 4-5 secondes au milieu d'une conférence d'une heure et demie, et je vais le rajouter à l'intro, à la prochaine, à la V3 de l'intro de la chaîne. Euh, comme il disait à propos d'un tout autre sujet... Tant qu'on n'est pas en mesure d'exprimer clairement le problème, on n'a aucune chance de tenter, de commencer de le résoudre. Voilà ce que je dis depuis des années. Euh, ben, C'est sorti il y a 3-4 jours dans sa dernière confle à l'ESSEC. Euh, autour de la 52 e minute, il dit ça. Je l'ai entendu, j'ai pensé à vous, je me suis dit, il faut que je le remette en exergue. Tant qu'on n'est pas capable d'expliquer son problème, on ne peut pas le résoudre. Voilà, il n'y a pas que moi qui vous le dis. Ah C'est vrai. Et trois, trois appels sur quatre en ce moment, que vous n'entendez en généralement pas, puisque je, ne, je respecte évidemment euh, ceux qui demandent le, le, le, le, le privé, le, comment on dit privacy en français, le, le respect de la, la vie privée, etc. Donc si, si je n'entends si pas un oui franc et massif à la question, puis-je enregistrer Évidemment, je ne le fais pas. Mais tu, tu n'imagines pas à quel point les questions c'est... Euh, euh, alors voilà, j'ai si, j'ai ça, quelle est la question ben, J'ai ça et encore ça, il n'y a pas de question, c'est pas clair, tout est fouillis en fait. C'est le bordel. Non, t as, t as, t as, t as, ta question est très claire, donc je, on reprend. Donc, ta question est claire, simplement, là tu ne pêches pas par euh, déficience de la formulation, tu pêches parce qu'il te manque simplement euh, un, une ou deux briques pour monter ton Lego, euh, il te manque un ou deux adaptateurs pour finaliser ton installation, pour monter ta scène. Euh, et je vais te les donner, mais par esprit de taquinerie, je ne vais pas te les expliquer. Tu les découvriras dans le séminaire Logique des Femmes, dans la deuxième partie, dans l'après-midi la, si je ne m'abuse. Euh, premièrement, je vais te dire la plus grande... Difficulté qui t'attend c'est de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et deuxièmement je vais te dire je vais te citer l'audio enfin le texte de la toute fin d'un album que tu connais forcément si tu es musicien parce que c'est le plus vendu de tous les temps qui s'appelle Dark Side of the Moon et la dernière phrase de l'album c'est « As a matter of fact, there is no dark side of the moon » Non, c'est « There is no dark side of the moon, as a matter of fact, it's all dark mm » -hmm. Il n'y a pas de face sombre de la lune, en réalité c'est tout sombre Donc là, c'est incompréhensible, mais tu vas voir que ça sera très clair avec le séminaire logique des femmes Et rappelle-toi que je te l'ai dit au moment où tu m'as parlé de cette histoire de coucher ensemble une dernière fois mm -hmm. Next voilà, question. Bah, bah après, je sais pas, il y avait des autres anecdotes, mais je sais pas si ça vaut le coup de les, de les énumérer. Écoute, tant qu'on euh, y est, allons-y. Euh, bah, voilà, du coup, euh, je, je suis rentré, euh, quand je suis rentré, euh, quand je suis rentré en, en France, en septembre, euh, j'ai essayé de la rappeler, euh, j'ai essayé de la rappeler pour qu'on aille boire un verre, elle ne voulait pas. Euh, mais j'ai fait un truc euh, très, très masculin, c'est que. Comment ça, elle ne voulait à... pas Attends, elle voulait coucher avec toi, mais euh, ensuite. Elle a... Ah, d'accord, oui, donc, c'était une proposition, ouais. mais qui n'a pas été suivie d'effet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'ai voulu, euh, j'ai voulu la revoir, j'ai voulu qu'on discute ensemble. Elle m'a dit, toi, t'aimerais qu'on se remette ensemble J'ai dit, écoute, euh, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, au moins pour discuter, parler un peu de tout ça, et se revoir. Et euh, elle m'a dit, non, mais moi, j'ai pas envie qu'on se remette ensemble, etc. Donc, bon, j'aurais pu m'en arrêter là, mais euh, j'ai été la voir, j'ai été la voir euh, euh, en, quand elle rentrait du boulot. Il y avait ça. Et, euh, et euh, du coup, je l'ai attendue avec des fleurs et je l'ai retrouvée. Oh là là, ouah, mon garçon, t'es plus mon ami là. Euh, et... Alors, tu découvriras également dans mon séminaire logique des femmes que attendre les gens par surprise avec des fleurs, c'est jamais une bonne idée. Eh ben là, là en tout cas, ça s'est révélé euh, incroyablement euh, positif dans le sens où elle s'est retrouvée souriante, elle m'a écouté. Euh, elle m'a posé des questions et je l'ai vraiment, dans l'espace d'un instant, retrouvé comme si je l'avais jamais perdu. Attends, je ne comprends pas. Quel Le est ton but, but Non, je ne comprends plus. Quel est ton but Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu poursuis bah, Actuellement, rien. C'est-à-dire que l'histoire est, est terminée. Mais c'est plutôt... Ce que j'aimerais, c'est comprendre la mécanisme. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans... dans bah, c'est très dans clair, cette... elle te l'a dit. À ce moment-là. Non, mais à ce moment-là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'histoire euh, vue de loin. Hum... Mmh c'est l'histoire vue d'hélicoptère qui compte c'est comme le tour de France quand tu cherches à comprendre rétrospectivement une histoire tu cherches à voir la course vue d'hélicoptère tu cherches pas à la voir du bord de la route du bord de la route on ne comprend rien on voit vaguement passer euh, les trois échappées puis ensuite on ne comprend plus rien il faut l'avoir d'hélicoptère pour comprendre il y a une femme qui t'aimait bien c'est ça l'histoire vue d'hélicoptère c'est qu'à 25 ans tu rencontres une femme qui t'aime bien toi, tu penses qu'il euh, y a plus que ça et qu'en réalité, elle est folle amoureuse de ta personne. Et concrètement, tu devines que ce profil a un échappé dans le peloton, c'est-à-dire quelqu'un qui va se dédoubler et tout à coup acquérir une place à part entière dans la course, qui s'appelle le projet de couple, les enfants et le foyer. Soit tu te dis euh, c'est un personnage secondaire de l'histoire le premier c'est moi et il va se subordonner à moi il restera bien sagement à côté de moi et tant que je serai tant que je serai bon et performant avec euh, avec mon, mon ma partenaire euh, euh, j'aurai pas de problème et en réalité tu vois que l'autre en fait c'est pas toi c'est pas à toi qu'elle fait la roue c'est à ton compagnon d'échapper c'est-à-dire le foyer, les enfants, euh, le, le projet de reproduction. Mmh. C'est ça l'histoire du hélicoptère, c'est tout. Et tu l'as très bien compris, parce que si tu t'exprimes aussi clairement, c'est qu'au fond tu as compris. Oui, oui, c'est euh, ouais, vrai. c'est vrai. Euh... Et à un moment, elle t'a mis un ultimatum en disant, bon, euh, soit toi et ton compagnon d'échappée euh, vous vous enferrez l'un à l'autre et vous ne faites plus qu'un, soit je prends lui. Toi, tu as dit, euh, moi, j'aime bien ce type-là, mais enfin, je préfère quand même euh, choisir ma route. Et du coup, euh, bah, elle a dit, je suis désolé, euh, je, prendrai un autre, je prendrai le compagnon d'échappé. Voilà. Malgré, malgré, malgré que je sois revenu vers elle en lui disant que voilà que je souhaitais construire cet avenir avec elle et que je souhaitais euh, suivre aussi cette feuille ah, de route. Ah, mais projet. ça y est, tu as changé, tu as, tu as changé de projet bah, -à -dire, Oui, c'est-à-dire ce que, que, ce que... Ah, ça m'a échappé, échappé, ça m'a échappé, ça m'a échappé, d'accord, pardonne-moi, ça m'a échappé. À quel moment tu que... as changé de projet euh, bah, en fait, c'est euh, quand je suis revenu en septembre. je suis en septembre, ah, pourquoi vous n'êtes plus ensemble alors Je ne comprends pas. Bah, justement, c'est ce que j'essaie de comprendre. C'est ce que j'essaie de, de voir, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé, c'est est -ce voilà, pour ça que j'appelle... Aujourd'hui, tu es d'accord... Donc aujourd'hui, tu as accepté, mmh. comme disait je ne sais plus qui dans le dictionnaire de la, de la misogynie, là... Euh, euh, tu l'as vu cette vidéo sur le dictionnaire de la misogynie où je cite euh, où j'avais décidé de faire le, le misogyne du mois je me, je me, je me suis arrêté. Non, non. Non, pas vu. Par crainte des représailles, euh, donc je, je le conseille à tout le monde. C'est un livre à mourir de. Enfin, c'est tragique, comique. Hein, ce c'est les citations de tous les plus grands esprits masculins du monde et ils sont à peu près tous d'accord sur les femmes. Mais il ne faut pas qu'on ne pas que ça se sache. Et l'un d'entre eux, enfin euh, de, de Victor Hugo à Nietzsche, en passant par euh, Maupassant, euh, Baudelaire, euh, Voltaire, euh, Chopin, enfin tout le monde, tout le monde, tout le monde est d'accord. Et, euh, et l'un d'entre eux disait. Euh, c'est toujours celle, c'est par la femme, en fait, que les artistes sont avortés. C'est-à-dire, c'est par la femme que les, les écrivains cessent d'écrire, que les peintres cessent de peindre, que les musiciens cessent de composer, et vont travailler à la poste. <rire> Mais alors, si toi, tu as accepté d'aller travailler à la poste, pour pouvoir donc euh, nourrir la, votre futur marmaille, pourquoi vous ne vous êtes pas remis ensemble C'est ça, qui euh, la, la, la pierre qui manque voilà, bah, c'est ce qui s'est passé quand j'ai été la voir à la voiture. C'est-à-dire que c'est ce que je lui ai annoncé. Je lui ai annoncé que voilà, c'est ce que je souhaitais, euh, ce que tu viens de décrire à l'instant. Sauf que euh, sauf, donc, son visage s'est illuminé. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, bah, Banco, c'est gagné. Euh, voilà. et, et donc, je n'ai pas, pas voulu insister. Je me suis dit, on va y aller tranquillement, étape par étape. Ça ne sert à rien de la prendre dans mes bras à ce moment-là. Ça serait peut-être too much après ce qui s'est passé et tout ça. Donc, je suis rentré et le lendemain, je l'ai rappelé. Donc, elle a pris les fleurs, elle est, elle est rentrée, elle est, voilà, pour moi, je me suis dit, c'est bon, et, euh, elle a pris. Les, et quand je suis rentré, je l'ai rappelé le lendemain, et là, à nouveau, changement total. C'est-à-dire, elle est passée de, de, 80, de 90 à, à, à 180 degrés, euh, ou de 180 à 360. Et euh, à ce moment-là, euh, bah, à nouveau, euh, non, je ne veux pas qu'on se mette ensemble. Donc, euh, voilà, moi, à ce moment-là, j'ai essayé de creuser un petit peu la, la, la question. Donc, elle m'a fait des reproches… Euh, elle m'a dit, euh, je t'ai demandé entre, euh, entre moi et ma carrière, ta carrière, tu as choisi euh, ta carrière, moi je, étais prêt à partir à l'étranger pour toi, mais toi tu n'étais pas prêt à, à revenir pour moi, bon, etc. Euh... Après elle m'a fait des reproches, mais ce qui n'était pas très logique, parce que quand je lui ai démontré qu'elle qu avait tort, parce qu'elle disait, euh, elle me disait, mais tu es en train de dire que c'est de ma faute, donc elle faisait de l'émotionnel, je dis non, c'est pas de ça que je parle, enfin bref, voilà. Euh, alors je me dis, il bon, y, y a aussi la famille hein, qui est un facteur important, parce que sa famille était opposée au départ à l'étranger, je pense qu'il y avait la pression familiale aussi qui, qui allait contre moi donc je ne sais pas si ça serait un... un que, quelle, est la, la, la, quelle est la situation de votre communication sur les six derniers mois On euh, est en train de parler de septembre 2019 à avril 2020, donc les huit derniers mois Elle est, elle est néante c'est à dire que moi je lui ai envoyé deux messages mais je pense deux messages assez nazes et mal formulés en tout cas je me suis mal pris euh, et, et elle m'a pas répondu elle m'a ghosté hmm. euh, là il y a une pièce du puzzle qui nous manque bah voilà je sais alors j'ai une... la, la, la meilleure amie d'un d'un pote enfin, la, la, la copine d'un pote qui m'a dit euh, qu'elle avait besoin elle disait, pour elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut que je lui prouve mon amour. Voilà, c'est ce qu'elle disait. En gros, qu'il faut que, que voilà, que, comme elle, quelque part, elle a, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Et peut-être, elle avait peut-être ce besoin. Alors, je ne savais pas. J'hésitais, et il y a, y a un faux de côté. Non, attends, non, oui, mais deux secondes. Là, Alors là, tu perds un petit peu de ta précision légendaire. Et tu rentres Exactement. un petit peu dans la communication de tout le monde, là. On ne sait pas si ouais. tu exprimes une opinion ou un fait euh, euh, le, le, le discours de la belle, la belle sœur du cochon agile, c'est quelque chose qu'elle a entendu de la bouche de l'intéressé, ou c'est une idée à elle, euh, une oui. idée parce qu'elle s'est prise pour le, soci... le sociologue à lunettes. Non, c'est une opinion. Non, ah, bon, on s'en branle alors. Non, mais laisse tomber, c'est une connerie. D'accord. Ok. C'est avec, avec les femmes, leur opinion, c'est toujours qu'il faut qu'on en fasse plus. C'est comme l'Europe. Si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et avec les femmes, c'est si ça mar... si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas assez payé, parce qu'on n'a pas assez aimé, parce qu'on n'a pas assez communiqué. Si le communisme marche pas, c'est parce qu'il faut ouais. plus de communisme. C'est ça. Ah. Ce pas « eat, pray, love », c'est « pay, love and communicate ». D'accord. Bon. Euh, euh, ben bah voilà, c'était un peu, bah, je pense que c'était un peu les, les, les deux axes sur lesquels j'étais, hein, euh, soit l'histoire des. Alors ouais. con, combien de ah oui oui non mais je je, tra... je cherche je cherche je cherche je cherche euh, combien de temps ce combien de mois se sont écoulés entre la l'ultimatum et euh, la séance des fleurs. Euh, euh, l'ultimatum c'était euh, fin juillet début août et puis c'était mi septembre donc de donc il y a eu le mois mois d'août Ouais, fin de juillet, donc mois d'août, mois d'août et un mois et demi, quoi. L'ultime, ouais, c'est très peu de temps sur 4 ans. L'ultimatum était-il le, le premier euh, Ou le dernier il enfin, y en a eu combien d'ultimatum Combien de fois elle t'a explicitement demandé le... le de. C'était le premier et. Ouais, c'était le premier autre fait important aussi qui était une, une, ça c'est un point un point important quand je l'ai appelé au téléphone donc suite à ce qu'elle me dise que non elle voulait pas me revoir etc. Euh, et que je lui ai demandé pourquoi elle m'a dit que voilà pour l'instant elle m'a dit pour l'instant je ne souhaite pas qu'on se remette ensemble je me sens pas je suis pas je suis pas prête à ça je me sens pas prêt. et moi malheureusement j'ai commis une erreur de d'homme binaire c'est qu'il est que je poussé dans ses retranchements et je lui ai demandé de me donner une réponse franche et que je lui ai que je voulais pas rester comme ça dans cette situation sans savoir à attendre, à être le cul entre deux chaises, et que j'avais besoin de savoir moi aussi où est-ce que j'allais. Et à ce moment-là, elle m'a dit, bah du coup, c'est terminé, elle dit, je pense pas que je vais revenir, et elle a confirmé qu'elle n'allait pas revenir, quoi. Et ça, c'était quand, pardonne-moi Ça, c'était mi-septembre. Avant ou après les fleurs Avant les fleurs Le lendemain des fleurs, ouais. Ah, le lendemain des fleurs, donc. Ouais, le lendemain des fleurs, quand je l'ai rappelé, puis qu'elle qu était vraiment fermée, quoi. Euh, et il y avait sa mère derrière qui appelait, machin. Donc je pense qu'il qu y avait aussi la pression familiale aussi qui euh, lui fait... est fa... jouée. Et là, ce que je ne vois pas dans votre histoire, c'est la phase de ressentiment. Elle est où, la phase de ressentiment Pendant combien euh... de temps a-t-elle rongé son frein et a-t-elle construit de l'aigreur à ton encontre De l'aigreur, j'ai dit aiguer, aigreur, aigreur. Bah il y, un, un, y a eu deux phases je dirais, il y a eu la phase lente la phase lente ça a été euh, ça a été euh, je pense la période en, en Chine à partir du moment où on a rendu l'appartement donc ça a été à peu près un peu moins de 6 mois euh, et puis il y a eu une, une qui a fait à mon avis redescendre à 70 c'est à dire qu'on était une relation quand même on, on s'engueulait presque jamais ou on, on communiquait assez bien il y avait très peu de disputes dans notre couple euh, et et, et euh, une pente vraiment descendante qui a été euh, la période euh, où elle est repartie en France et où on, on s'est parlé à distance et... Ah, c'est ça C'est la séparation des corps. Et ça, c'était de quand à quand Ça a été... Euh, bah de... Elle est repartie fin juin, donc euh, ça a été de début juillet et jusqu'à la séparation euh, un mois plus tard. Donc deux semaines après, elle me disait qu'elle ne voulait pas repartir en Chine. Trois semaines, elle me faisait l'ultimatum. Et, et, et l'ultimatum elle l'a fait après être partie chez sa grand-mère où elle n'avait pas de connexion, donc on ne s'est pas parlé pendant six jours. Et quand elle oui, reparle, ça c'est typique, typiquement féminin en fait. Quand elles sont en proie au doute, ce qu'elles font c'est qu'elles mesurent leur capacité de survie sans toi. Donc elles vont créer les conditions d'une non-communication, elles vont attendre quelques jours et elles vont voir à quel point elles souffrent. Et si elles sont toujours vivantes au bout d'une semaine ou deux, elles vont décider qu'elles vont se rendre compte de l'évidence qui est qu'elles peuvent vivre sans toi. Et là, tout à coup, euh, tu, you diminish in size, quoi. Tu deviens un nain euh, dans son esprit. Ouais. Et il et, et y avait déjà une situation un peu similaire par le passé, parce que j'étais allé faire une tournée dans, dans le même pays il y, a, il, y a, il y a deux ans en arrière. Enfin, deux, deux ans avant que... Enfin, non, trois ans même. Trois ans en arrière, où j'étais parti pendant un mois faire une tournée. Et effectivement, il y avait eu une grosse distance entre nous euh, pendant cette période. Euh, de sa part, c'est à dire que quand on est ensemble, tout va bien, mais à partir du moment où il euh, euh, y a la distance, soit parce que je suis amené à bosser dans une autre ville, ce qui m'arrivait euh, quand je travaillais comme directeur de centre de loisirs pendant les vacances scolaires, ou euh, quand euh, là j'étais pour une tournée de musique à l'étranger, et eh ben à ce moment-là, il euh, y avait une distance qui se créait, et, euh, et c'est vrai que je ressentais que pour elle, c'était vraiment quelque chose, quoi. Écoute, euh, à, à ce stade, on ne peut prendre que des paris, euh, et on va prendre les paris, on va dire les moins risqués, c'est-à-dire les plus, euh, on, on va la, on va jouer les, on va jouer les petites cotes, on va pas jouer les grosses cotes. Moi, l'impression que j'ai, euh, c'est que il euh, y a un rapport, il y a une élasticité comme on dit en science. Pardon, retire le début de la phrase. Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Il y a une élasticité entre l'amour et le désamour. Hein Je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais quasiment tous les écrivains, tous les poètes et tous les artistes ont écrit et ont créé sur l'amour, mais en réalité, le plus intéressant, ce n'est pas l'amour, c'est le désamour. Ah parce que l'amour, ça vient euh, d'on ne sait qui, on ne sait où, et euh, en réalité, euh, c'est un peu toujours répétitif. Voilà, ça se ressemble, hein. Euh, je veux dire, deux, gens qui, deux personnes qui tombent amoureuses et qui finissent par copuler, je peux t'assurer que dans le, dans, dans le monde entier, dans sur les quatre continents et à toutes les latitudes, euh, deux êtres qui copulent, ça se ressemble beaucoup, hein. Ouais. À part, euh, à part euh, congénitalement euh, les dimensions d'un certain membre, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà. Euh, le regard, pour, pour ceux qui me trouvent lubrique, le regard d'un homme et d'une femme amoureux, encore une fois, sur toutes les latitudes, même là où les yeux sont un peu bridés, euh, c'est le même regard, hein, ça se ressemble beaucoup. Euh, ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle ce sont toujours les artistes qui me parlent le plus, c'est le désamour. Donc c'est pour ça que j'aime Art Mengo, que j'aime Moravia, pour citer un musicien, un chanteur et un peintre, et que j'aime Bonnard, parce que les trois s'intéressent à cet état euh, un peu euh, livide, sirupeux, vaseux, qui est le qualifiant, qui est le qualificatif d'une relation de quelqu'un que tu as beaucoup aimé, que tu ne détestes pas encore, que tu n'aimes plus mais dont tu oses, au sujet duquel tu n'oses pas formuler que tu ne l'aimes plus. Et là, il y a une espèce de fumée ou de, de densité, d'épaisseur de, de, de l'air dans la pièce, dans, en présence de quelqu'un qui a été ton 1, qui sera un jour ton 0, c'est entre les deux, mais personne ne veut se l'avouer, et les deux feignent d'ignorer où est le porte-monnaie, quoi euh, donc euh, il suffit d'écouter euh, la chanson euh, donc j'ai volontairement pris une triptyque d'exemple un triptyque d'exemple dans, dans, dans trois secteurs différents donc à euh, sharp Mango la chanson c'est euh, Nous nous désaimerons un peu plus chaque jour euh, chez Moravia, bon bah ben, c'est euh, le mépris euh, et, et, et en étant son roman le plus iconique, mais 80% de son œuvre romanesque c'est sur le désamour. Et euh, en peinture, j'ai pris cet exemple parce que c'est le dernier qui me vient en tête, mais il y a bien, bien évidemment d'autres peintres qui ont euh, saisi l'instant. Hein, les instants sensuels euh, de gens euh, qui ont perdu l'amour d'ailleurs c'est très triste et c'est presque une des scènes les plus tristes de la vie c'est quand euh, je ne sais plus comment c'est formulé exactement dans, dans, dans l'analyse critique que j'en avais lu mais c'est quand euh, le, le, le en fait quand il n'y a plus d'amour, le seul rapprochement qu'il peut y avoir c'est sexuel mais dans l'instant qui suit l'acmé c'est à dire l'orgasme, le, le pic tout le désamour revient d'un coup donc, tu es encore plus blasé après qu'avant, en fait. Puisque la, la, la distance qui sépare deux êtres qui n'ont plus de futur commun, ce fossé-là, il n'est jamais aussi palpable qu'après la jouissance. Là, tu te rends vraiment compte de ce qui te sépare, en fait. Et tu te rends compte que tu ne t'es rapproché que par la tyrannie du, du désir. Bref, recent, recentrons-nous. Donc... Euh, donc donc donc donc donc des amours et j'ai perdu mon fil euh, des amours et avant cela quoi euh, qu'est-ce que je racontais avant euh, là j'ai perdu j'ai un peu le fil aussi euh, mais donc euh, tu, tu me disais que on n'allait pas faire de, de grand diagnostic euh, oui il faut, faut français, faire des paris les... euh, voilà. moi moi mon pari c'est que euh, je pense qu'elle ne ah oui, je disais qu'il y avait une élasticité entre l'amour et le désamour. Et qu'on pouvait déduire des choses de l'un quand on connaissait l'autre. Par exemple, quand quelque chose part trop vite, ça va généralement se finir vite et mal. Ouais. Quand quelqu'un vous témoigne immédiatement au bout de quelques jours, quelques semaines... Euh, un intérêt absolument hors du commun et, et prêt euh, à traverser euh, la moitié de, de, de, de, de, de la ville, de la France, du pays ou de je ne sais quoi pour vous Et vous fait des cadeaux démesurés et ne peut, et ne peut se passer de vous et veut vous voir en permanence C'est à peu près la meilleure garantie que la fin sera douloureuse, sèche et, et silencieuse et violente Je confirme pour l'avoir vécu par le passé Toujours Ouais. Euh... Et d'ailleurs, je tiens, je tiens à te remercier pour tes contenus, puisque dernièrement j'ai croisé une autre nana avec laquelle j'ai eu un date. Laquelle like Effectivement, euh, donc dernièrement et, et effectivement, voyant le, le, le, la psychologie de la personne, de par les contenus que j'ai écoutés de toi, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille sur le genre de personne que c'était. Et du coup, je suis pas rentré dans cette relation euh, euh, par choix. Euh, pour éviter de tomber dans les pièges, en fait, entre guillemets... La puce à l'oreille, il pulce à l'orecchio. Donc, il euh, y a une élasticité entre l'amour et le désamour, c'est-à-dire entre la phase où la dérivée est positive et la phase où la dérivée est négative, et en l'occurrence, chez toi, cette élasticité, je ne la vois pas assez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, la fin est tellement... Euh, finalement, tu as tellement peu de marge de négociation maintenant... Elle est tellement vite passée sous les 40%. Les 40%, c'est quand la femme s'en va. Enfin, 39% pour être précis. Il euh, y a tellement peu d'atermoiement, elle te contacte si peu que euh, je suis pas loin de penser que pour respecter la règle de l'élasticité, c'est qu'en réalité, eh ben, pendant la phase ascendante, il euh, n'y en avait peut-être pas autant que tu ne l'as cru, et qu'on l'a cru. Voilà. Si en avait eu autant, si elle avait été si haut et tellement au taquet, euh, elle ne t'aurait pas oublié entre mi-juillet et mi-septembre. Ça me paraît trop court pour 4 ans de relation. Ouais. Donc là, la vitesse avec laquelle... Enfin, l'été le, le déroulement de l'été 2019 et le, le, le, la rapidité avec laquelle elle est passée du sourire des fleurs à, à un nom définitif ou pseudo définitif en, en 24 heures hein, si j'ai bien compris mmh. ouais. me fait penser que soit petit a, il y a eu une phase de ressentiment bien bien bien bien plus longue que ce que tu nous dis ouais. mais vraiment bien bien bien plus longue bah, soit euh, était pas euh, si au taquet que ça. Ok. Sachant que c'est sachant que quelqu'un qui, quand elle se sent trahie peut être extrêmement rancunière euh, au dire d'un ami et aussi de ce que j'ai pu constater par moi-même vis-à-vis par exemple de sa mère euh, où elle avait vraiment une rancœur tenace et, et, et Ouais. On va dire qu'avec moi, il n'y avait jamais ce problème-là, mais que j'ai l'impression que, en, en, en fait, en la décevant à ce point-là, c'est-à-dire en lui donnant pas de réponse, en possible, la choisissant pas possible C'est possible. C'est possible, mais rares sont les femmes et les gens en général qui vont faire passer leur ego avant leurs ovaires. Si vraiment euh, son ventre lui disait que tu dois être le géniteur et l'arbre autour duquel le foyer va se construire, je pense qu'elle passerait sur cet affront à son ego. Ça, c'est bon, on va dire que ça, c'est l'hypothèse petit, petit B, petit 2, qui est tout à fait plausible. La petit C. La troisième, euh, c'est que, en fait, en t'offrant, a fortiori avec des fleurs, ce qu'il ne faut jamais faire, en t'offrant, en fait, tu as déchu. Euh, C'est-à-dire que, euh, un peu comme dans le CID, euh, bah, euh, tu t'es un peu dé désérotisé, finalement, euh, en, en baissant les armes et en passant euh, du musicien inspiré et indomptable au aux compagnons de confinement parfaitement domptés et parfaitement désinspirés mais je, je place ces trois hypothèses en ordre décroissant de crédibilité je crois plus à la 1 qu'à la 2 et plus à la 2 qu'à la 3 okay. je pense que ça fait un certain temps qu'elle n'était pas au, autant au taquet que tu ne le disais bah, je suis d'accord mais en fait y a eu, pour moi il y a eu comme je disais tout à l'heure il y a eu une descente de euh, la période en Chine, pour moi, elle s'était descendue à 70, quoi. C'est-à-dire que il euh, n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, dans, dans, dans mon ressenti, hein, de, de, dans, dans notre relation, j'ai l'impression que c'était descendu à 70. Et c'est vrai que ça a été soudain et brutal. C'est-à-dire qu'on est passé euh, aussi rapidement à, à cette situation-là. Ça a été... Euh, voilà. Ce qui, est, ce, qui a, ce qui a été mon grand questionnement, et, et, et pas seulement pour moi, mais aussi pour notre entourage, hein, les gens qui autour de nous, quoi. C'est peut-être un mélange des trois également. L'hypothèse 4, c'est que c'est la somme des trois premières. Hmm. Ben ça, moi, c'était un peu aussi le, le sentiment que j'avais. -à, euh, à la fois le, le, le, en glanant un peu les différentes informations et en écoutant les différentes études de cas, c'était un peu, les, un peu les, la sensation que j'avais. Mais tu sais, ce qui est très possible, ce qui est très possible c'est qu'elle construise son arbre et son toit et sa portée avec un autre. C'est-à-dire, euh, euh, je sais pas, un, un, comptable, euh, un, un comptable, un ingénieur, un fonctionnaire, un, je sais pas quoi, un salarié des PTT ou j'en sais rien quoi. Et que vous, vous retrouvez, quel, quel divorce, euh, comme 50% des couples en Ile-de-France ou, ou un tiers en province, euh, qu'elle divorce dans les 7 à 8 ans qui vont suivre et que vous vous retrouviez et que vous redeveniez amant, puisque finalement, euh, c est, c est, c est pas possible. puisque finalement elle aura euh, entre guillemets le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elle aura, elle aura son projet, elle aura ses gosses. Le prix qu'elle payera pour euh, mettre à, pour mettre à l'œuvre ce projet, bah, c'est qu'elle abdiquera sa libido. Il hein. euh, euh, y a deux équations. Dans les relations, c'est B fois I fois D égale constante, c'est-à-dire beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. Et la seconde, c'est reproduction fois désir fois monogamie égale constante. R fois D fois M égale constante. Donc si tu as euh, reproduction et monogamie, tu n'as plus de désir. Donc elle va certainement perdre le désir pour le, pour le type. Et puis euh, vous allez reprendre contact et puis ça va devenir ta maîtresse. Voilà. C'est ce est, est très fréquent. C'est pas possible. Je dis pas que c'est possi possible, mais c'est une hypothèse et c'est fréquent. Ah, Ce n'est pas possible de, de, de mon côté. Hein. D'accord, très bien. Soit, soit, soit, c'est tout à ton honneur. Bah, je, avec les éléments que tu me fournis, j'en sais guère plus que ça, mon garçon. Ouais, d'accord. Attention, tu grattes l'écouteur et ça devient très désagréable. c'est tout, euh, bah en tout cas merci euh, donc après au niveau des séminaires bah, attention attention à... non, au niveau du son là, il y a quelque chose qui frotte contre le, le micro peut-être, ah, ouais, je sais pas petite main libre euh, donc euh, je pensais à logique des femmes oui. euh, et puis euh, et logique des hommes et puis peut-être par la suite euh... non, non pas logique des hommes, tu prends logique des femmes et et secret agenda, feuille de route Ok. T'as un, un dernier message à passer aux, aux auditeurs euh, Non, pas spécialement. Euh, bah, en tout cas, voilà, je suis, Allez, je suis assez content de, de contenu Voilà, ouais. et donc euh, bah, n'hésitez pas à, à sauter le pas. Alors, ça été, on... ça été... oh, pardon, je crois que tu avais fini. Pardonne-moi. Bah, je voulais dire simplement n'hésitez pas à sauter le pas. Moi, ça a été un peu un, un challenge de, de le faire. Euh, de, de s'exposer comme ça, de, de parler de sa vie privée. On euh, n'est pas obligé. Hein. Cas, tu, tu, tu avais le droit, droit qu'on ne soit pas enregistré. Hein. Bah, même, même si ce n'est pas enregistré, je trouve que déjà de parler à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas sur des... des, des voilà, a, enfin, en tout cas, moi j'ai cette pudeur-là, euh, où ça m'a demandé un peu un effort, en tout cas de, de devoir déjà euh, écrire mon histoire, euh, reprendre en essayant d'être le plus factuel possible, le plus détaché des émotions. Euh, et aussi euh, bah, de parler à un inconnu, c'est-à-dire quelqu'un qui, quelqu'un comme ça par téléphone, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais en tout cas, je pense que c'est salutaire pour avancer. Ok, allez, on félicite et on remercie Stéphane d'avoir accepté de partager cette histoire avec un pouce. Euh, on met en commentaire, je sais plus, je vous ai posé une question tout à l'heure, je ne m'en souviens plus, mais répondez-y en commentaire. Et je suis en train de vous indiquer à gauche de l'écran l'étude de cas à la, par laquelle je vous suggère de prolonger votre visite de la chaîne. Voilà, à bientôt tout le monde.